La plupart des élèves, des enfants, n'attendent pas ou n'ont pas attendu d'être à l'école ou d'avoir construit des connaissances, notamment scientifiques, pour expliquer un certain nombre de phénomènes naturels. En fait, on constate même que euh, souvent les enfants ont réponse à tout, qu'ils se sont déjà forgés des réponses, ils se sont déjà construits euh, un certain nombre de, de raisonnements et euh, bah, ces raisonnements euh, sont le fruit de... Euh, de euh, leur expérience sensible par exemple, ou de, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ont vu, de la façon dont ils ont interprété euh, euh, un certain nombre de choses euh, de la vie euh, de tous les jours. Donc voilà, un enfant qui arrive à l'école, un enfant qui va être confronté à la construction d'un savoir scientifique, il possède en lui euh, un patrimoine de connaissances, qui euh, va donner naissance à des raisonnements, qui ne seront certes pas des raisonnements, ou en tout cas souvent, la plupart du temps, pas des raisonnements scientifiques, mais qui sont quand même des raisonnements qui ont deux particularités. C'est que ce sont des raisonnements qui sont extrêmement cohérents et ce sont des raisonnements qui sont plutôt opérationnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été a priori déstabilisés, euh, donc euh, l'enfant les considère comme euh, performants, en tout cas. La construction du savoir scientifique, elle, elle ne peut pas de se dispenser d'une confrontation avec ces raisonnements-là. Donc, ça signifie quoi Ça signifie que ces raisonnements, il faut les mettre à jour. Et ça, ça a été euh, le fruit de nombreux travaux de recherches de didacticiens pendant, pendant plusieurs années. Ça a été la mise à jour de ces raisonnements, on va dire naturels, pré-scientifiques, non-scientifiques. Une mise à jour donc de ces raisonnements dans pratiquement tous les domaines de la physique, d'ailleurs, et de la biologie et puis la diffusion aussi de, de ces raisonnements, c'est-à-dire de, de, de mettre en alerte les enseignants, notamment sur ce sur quoi ils risquent de tomber, entre guillemets, lorsqu'ils seront face à des élèves, c'est-à-dire voilà, ce, ce patrimoine de connaissances qui va être présent en face d'eux dans une classe et les raisonnements qui risquent de surgir dans les classes. Alors, cette mise à, cette mise à jour, elle, elle a été possible parce qu'il se trouve qu'on euh, a constaté, en, en allant les chercher, en essayant de les caractériser, ces raisonnements, qu'il euh, ce, ce, y, y a des grandes tendances de raisonnement sur des, sur des sujets. Et ces grandes tendances, elles sont donc communes euh, aux élèves, quelle que soit leur origine, et, et surtout, quels que soient les pays. C'est-à-dire que ces grandes tendances de raisonnement qu'on a pu mettre à jour en France, on, a aussi, on les a aussi mises à jour dans euh, énormément enfin, beaucoup de pays du monde. Et puis il y a autre chose qui est intéressante. C'est que si ces raisonnements-là ne sont pas pris en compte dans la construction du savoir scientifique, si, si on ne cherche pas à les modifier, à les remodeler, euh, euh, si, si on, on, on a un acte, je dirais, d'enseignement de, de, ou euh, d'apprentissage qui, qui se place à côté des raisonnements sans les prendre en compte, eh bien on va constater que les raisonnements naturels des enfants se retrouvent de façon quasiment inchangée chez l'adulte. Alors je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de l'air. Euh, il y a quelque chose qui est assez difficile pour les enfants, pour les élèves, c'est de considérer l'air comme de la matière. Alors pourquoi Parce que pour la très grande majorité des enfants, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Par conséquent, le caractère invisible de l'air euh, va euh, empêcher les élèves de penser par exemple que l'air peut être transvasé, que l'air peut euh, par exemple porter ou transporter des objets, que l'air ne peut pas être comprimé à l'infini, c'est-à-dire qu'il va opposer à un moment donné une résistance à la compression. Euh, voilà, tout, tout un tas de manifestations phénoménologiques associées euh, à quelque chose de matériel, comme ça pourrait l'être par exemple pour les liquides ou pour les solides. Donc pour les élèves, cette idée-là n'est absolument pas naturelle. Eux, au contraire, leur raisonnement naturel, c'est l'air étant invisible, n'a aucune propriété euh, que la matière solide ou liquide pourrait avoir. Alors, l'idée de la construction du savoir, du coup, c'est de prendre appui sur ce raisonnement, qui est encore une fois le lien euh, invisibilité-non-matérialité, de prendre appui sur ce raisonnement, et puis de conduire l'élève vers la construction du savoir qui serait l'air est de la matière, et se comporte donc en tant que tel, comme euh, pourrait se comporter un solide ou un liquide. Alors, pour aider à la construction de ce savoir, il y a plusieurs plusieurs chemins possibles. Alors là, moi, je peux vous en proposer un, par exemple. Je peux vous proposer une petite expérience. Vous voyez, là, j'ai un, un verre en, en plastique, à l'intérieur duquel j'ai placé un mouchoir en papier, qui est euh, sec, et que je place au fond du verre. Euh, là, on a donc une cafetière avec de l'eau à l'intérieur, et je vais euh, demander aux élèves, par exemple, de prévoir ce qui va se passer. Lorsque je vais enfoncer verticalement et vers le bas le verre euh, dans la cafetière remplie d'eau. Alors je ne fais pas l'expérience tout de suite. Hein. L'idée, c'est qu'ils mobilisent leurs euh, leur connaissances euh, qu'on suppose non scientifiques, qui mettent en œuvre des raisonnements, qui vont être plus ou moins, plus ou moins explicites d'ailleurs, et donc leur demander de prévoir ce qui va se passer. Alors la plupart des élèves prévoient quoi La plupart des élèves prévoient que le mouchoir va être mouillé. Alors ça, ce n'est pas suffisant comme réponse. Ce, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ils disent que le mouchoir va être mouillé. Alors la plupart des élèves euh, justifient leur prévision en disant que, étant donné qu'il n'y a rien dans le verre, il y a de la place pour l'eau, donc l'eau va prendre la place qui lui est donnée, et par conséquent, quand on enfoncera le verre, l'eau va monter jusqu'au mouchoir, et le mouchoir sera mouillé par contact avec l'eau. Bon, Alors, après... Après avoir donné aux élèves la possibilité de s'exprimer, euh, voilà, l'expérience est faite. Donc, j'enfonce je fait. verticalement le verre euh, dans l'eau. Voilà. En plus, là, il y a un dispositif caché, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du verre. Je ressors le verre et je fais constater aux élèves que le mouchoir est parfaitement sec. Donc là, il y a une deuxième étape. Parce que ce n'est pas suffisant de prendre les élèves à contre-pied, alors l'idée le, de les prendre à contre-pied, de les surprendre, effectivement, ça peut être un facteur de motivation, mais ce n'est pas en soi un facteur d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu plus loin que ça et euh, permettre aux élèves de, de construire le raisonnement qui va leur permettre d'expliquer la raison pour laquelle le mouchoir n'est pas mouillé, c'est-à-dire de revenir sur leur raisonnement initial auquel on n'a pas forcément eu accès, mais le raisonnement il est clair. Si les élèves répondent que le mouchoir est mouillé, c'est parce que pour eux l'espace dans euh, le verre n'est pas de la matière. C'est un espace invisible, donc non rempli de matière. Alors ce qui explique que le mouchoir euh, ici n'est pas mouillé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est opposé à l'entrée de l'eau. En général, les élèves disent assez vite que c'est l'air. Et donc si l'air est capable de s'opposer à quelque chose, bah, il a donc une, en tout cas une des propriétés de la matière solide ou liquide alors on peut aller beaucoup plus loin que ça est-ce que c'est bien quelque chose comme enfin, de l'air qui est à l'intérieur de qui est dans cet espace là alors, une façon de le montrer c'est d'en montrer une manifestation visible une manifestation visible de l'air très connue des élèves et là on s'appuie vraiment sur sur leur quotidien c'est la bulle d'air donc on va créer une bulle d'air en faisant vous voyez un petit un petit trou voilà, et ce petit trou va permettre à l'air de s'échapper. Euh... Donc, je replace mon mouchoir et je redemande aux élèves ce qu'il va se passer lorsque je vais enfoncer le verre dans l'eau de la cafetière, mais cette fois-ci euh, avec un verre percé. Et là, on constate que souvent les élèves prévoient que l'eau va pouvoir rentrer euh, dans le verre parce que le quelque chose qui est présent va pouvoir s'échapper par le trou. Il y en a qui disent que c'est l'air qui va s'échapper, il y en a même qui prévoient qu'il va y avoir des bulles et des bulles d'air. Et donc, voilà, ce qu'on va effectivement constater en faisant l'expérience, là, on a un phénomène connu des élèves qui est la création des bulles d'air. Donc, on a bien une mise en évidence de la sortie du quelque chose qui va tout de suite être identifié à l'air. Alors là, très vite, à chaque fois que l'air s'échappe, eh l'eau rentre dans le verre à la place et on constate, cette fois-ci en soulevant le verre, que le mouchoir est a été mouillé, c'est-à-dire que l'eau est bien rentrée dans le verre euh, pendant que l'air s'échappait par le trou. Et ce qui est intéressant ici, c'est que euh, la manifestation visible de l'air qui était présent dans le verre, eh c'est la bulle d'air. Et ça, la bulle d'air, eh c'est quelque chose qui est quand même relativement connu des élèves, donc ils vont pouvoir faire le lien entre les bulles qui s'échappent, qui sont visible et puis l'air à l'intérieur du verre qui au départ pour eux n'était pas visible donc c'est on fait comme ça le lien euh, entre de la matière invisible et une manifestation visible de cette matière invisible alors vous voyez que là l'approche qui est euh, dans cet exemple qui a été choisie c'est euh, celle d'associer euh, matérialité de l'air avec euh, avec des propriétés, on va dire, phénoménologiques, ou en tout cas des aspects phénoménologiques, à savoir euh, l'air occupe de la place, l'air euh, s'oppose à la montée de l'eau, euh, euh, bon, on aurait pu en trouver d'autres. Il y a beaucoup d'élèves qui sont convaincus que l'air est de la matière, en ce sens qu'effectivement, il occupe de la place, euh, il empêche l'eau de monter, euh, ou il empêche l'eau de rentrer, dans d'autres cas, etc. Mais pour ces mêmes élèves, quand on leur demande si pour eux l'air pèse quelque chose, ils répondent non. Donc, jusqu'à un certain stade de connaissance ou d'apprentissage, beaucoup d'élèves n'associent pas du tout euh, le concept de masse à, euh, à la au caractère matériel de l'air. Et, et ça, les programmes l'ont bien compris, les programmes du primaire. Euh, ça pose d'ailleurs la question du choix euh, du savoir scientifique à construire. Et je vous disais que les programmes du primaire l'ont bien compris, puisque dans la progression proposée aux enseignants, euh, on est d'abord sur une approche phénoménologique du caractère matériel de l'air, et ensuite on passe à la, au concept de masse.